Bonjour à tous mes petits oiseaux d'amour Très très bienvenue au champ d'amour des oiseaux Il y a... on va dire maintenant 4 ans, j'ai donc été prévenue en février 2018 que les grandes tribulations commençaient. En février 2019, j'ai été prévenue de l'imminence d'un immense changement qui allait de gré ou de force, tous nous mettre face à face avec notre karma. Et j'ai appelé ça le climax de l'Apocalypse. J'ai fait un tirage à ce sujet qui déroulait le programme, entre guillemets, de ce climax. En fait, on a pu voir à un moment donné, pour ceux qui ont vu ce, ce tirage et ma lecture, je vais tâcher de mettre le lien sous la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. À un moment donné, il y a la carte de l'investissement, lourd ou léger. Et là, ça m'a fait penser à la Jérusalem céleste, au, à ce miracle qui est en plein accomplissement. Et à ce moment-là, j'ai parlé d'un ensemble d'êtres bienveillants qui seraient tout autour de nous, tout près de nous, pour nous aider. En même temps, en parallèle, qu'il y aurait une vague de décès. Et pour ceux qui ont eu la possibilité de s'informer sur le côté, et non pas par le mainstream, par la, la propagande officielle qui sévit partout sur le monde, qui est absolument la même partout. Donc, ceux qui peuvent avoir les informations sur le côté savent que cette vague de décès a lieu déjà depuis un moment. Et ça fait un moment, en effet, et je l'ai redit, je l'ai prévenu, j'ai prévenu avant et j'ai reprévenu pendant, quand ça arrivait, l'ensemble des êtres bienveillants de toute la création, Là, je peux donner des précisions parce qu'avant, c'était juste la lecture d'une ligne de temps. Ici, maintenant, c'est la lecture de ce qui se passe. Donc, les informations sont, sont, sont beaucoup plus complètes et tangibles. C'est l'ensemble donc des êtres bienveillants de toute la création qui se sont sentis appelés par leur cœur à venir nous aider, à venir réguler et... et et réharmoniser, nous aider à réharmoniser ce qui se passe, cette énorme transition que nous sommes en train de traverser. Et j'ai eu de la difficulté à les nommer. Alors au début, j'ai parlé de Confédération Galactique. J'ai hésité en disant ce, ce, cette formulation, et puis je me suis reprise, non, non, c'est pas ça. Et, et, et plus tard, j'ai reparlé, puisqu'il y a deux lectures, il y a une première lecture de ce tirage. Et ce que je fais régulièrement, en privé, en tout cas pour moi, je note toujours mes tirages, les interprétations que j'en fais, la date et l'heure. Et je vois ce qui se passe dans le temps entre l'interprétation, euh, le tirage et ce qui se passe réellement. C'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que j'ai appris pendant des dizaines d'années. Je ne faisais des tirages pour personne. Et euh, d'autres que moi, et voilà. euh, avant, avant, avant d'oser euh, me lancer à, à proposer ça pour, pour, pour d'autres, ou voire même pour des lectures plus générales. Voilà, donc... Simplement, je veux attirer ton attention sur le fait que, in fine, j'ai parlé d'alliance galactique. Mais cette terminologie d'alliance galactique, et c'est l'objet de ma communication ici et maintenant, c'est une terminologie que, qui est venue par l'élan de mon cœur comme étant la formulation la plus exacte dans le fond et dans la forme de, de, de, ce, de ce dont je voulais parler, mais en aucun cas, ça ne désignait une un groupe préétabli et qui se revendique, qui pourrait se revendiquer, d'accord, de cette terminologie. Je m'explique. Il existe différents euh, différentes voies de d'êtres qui sont dans d'autres dimensions et qui par l'intermédiaire de volontaires ici euh, incarnés humains, font euh, comment dire font des appels d'accord, à des appels, à, euh, à écouter ce qu'ils ont à dire, des appels, à fraterniser des appels, à entraide et c'est vraiment là que je souhaiterais intervenir et nombreux récupèrent cette terminologie d'alliance galactique j'aimerais répéter ici que ce que j'ai nommé de cette manière c'était dans le fond et la forme ce qui était le plus proche de ce, que, de ce qui pouvait exprimer ce que j'avais à dire mais ce n'est pas quelque chose d'officiel est-ce que tu tu, tu peux te rendre compte que s'il y a des êtres qui viennent d'autres univers jumeaux, ou même d'autres univers fractaux, est-ce que tous ensemble, ils se sont mis pour se dire ah « Ouais, ça y est, on va se nommer l'Alliance Galactique. » Voilà, tu vois, vraiment d'avoir les pieds sur terre, être aussi enraciné dans le monde de l'esprit que dans euh, le concret et, et, et la manifestation concrète de cet esprit. Et puis, euh, mettre, euh, je veux dire, euh, à une certaine distance ce que les uns ou les autres peuvent s'auto-proclamer. Parce que mon âme m'a amené à écouter un certain nombre de, de ces. Euh, comment je vais dire ça? de ceux, de quelques-uns de, de nous, d'entre êtres humains, qui se font l'intermédiaire de différentes voies de ces dits les galactiques. Les galactiques m'ont dit ceci, les galactiques cela, la leçon des galactiques. Bon, euh, j'ai commencé à discerner, parce qu'il faut du temps, il faut de l'écoute, un certain nombre d'informations euh, qui sont infiltrés dans les messages euh, de ces euh, de ces intermédiaires qui leur font totalement confiance qui sont mais euh, vraiment dans une relation euh, pff, on va dire euh, ils ont pas les pieds enfin <rire> je les sens pas très ancrés tu vois ils sont un petit peu euh, un petit peu ils planent un petit peu au dessus de deux tu vois et ils sont, ils sont dans la confiance totale. Ils remettent pas en question ce qu'on leur dit. Parce que les êtres à qui ils font confiance ont une énergie euh, probablement supérieure à la leur et qu'ils euh, ont des connaissances euh, plus vastes que les leurs et que, euh, ils ont déjà prouvé qu'on qu pouvait leur faire confiance. Ok mais ce n'est pas, et j'insiste, parce que des êtres sont euh, d'autres dimensions, voire supérieurs à la 3D, ce n'est pas parce qu'ils ont des connaissances et des énergies plus élevées, plus vastes, que ce ne sont pas des prédateurs, d'accord Un chasseur, un pêcheur, il est patient, il est malin, il fait ce qu'il faut pour avoir sa proie. Il prend son temps. Et d'accord Donc, euh, beaucoup d'entre nous s'imaginent être dans le cœur, être dans la bienveillance, et pourtant, pourtant, ce sont des prédateurs. Et ils ne mettent pas ça dans la balance. Ils ne s'en rendent même pas compte. Le simple fait... De manger du cadavre, soit tu le tues, soit tu le fais tuer par un autre, ça change pas grand-chose dans l'affaire. Tu as accepté ou tu as commandité ou tu as acheté pour pouvoir manger du cadavre. Tu as fait tuer ou tu as assassiné ou tu as fait assassiner. C'est une véritable boucherie. Il faudrait qu'on commence à s'en rendre compte, qu'on prenne conscience de ça. Je sais que c'est pas facile. Parce qu'on nous a inculqué que c'était nécessaire pour notre bonne santé. Alors que c'est exactement le contraire. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet de la santé, et qui vont voir un petit peu toutes les expériences en parallèle qui se font toujours à la propagande officielle, qui, elle, elle est soutenue par des intérêts financiers privés de quelques têtes qui n'ont rien à faire avec la santé, avec le bien-être, mais avec le profit, le profit quoi qu'il en coûte. Ok, donc un état d'esprit qui n'a rien à faire avec la bienveillance, ok Donc, il est absolument nécessaire d'aller voir et d'être curieux de ce qui se passe, des expériences que les uns et les autres font sur le terrain, avec bienveillance, avec discernement, avec persévérance, patience et qui rapporte des fruits extrêmement fructueux et qui nous permettent les uns et les autres de nous ancrer, de nous implanter, de nous enraciner vraiment dans un autre état d'esprit, et de construire ce nouveau monde tellement meilleur et, et, et, et dénué de, de tout ce qui nous fait tant de tort. Il existe donc un certain nombre d'intermédiaires et de chaînes qui ont pas mal d'abonnés en plus. Hein. Ben oui, évidemment, euh, ça va dans le sens de euh, l'ensemble de la chaîne des prédateurs. Donc finalement, euh, pour les prédateurs que sont euh, les propriétaires des grands mainstream, des grands médias, quels qu'ils soient, ça va dans, dans ce qui permet et ce qui porte le même état d'esprit qu'ils veulent voir s'implanter absolument partout, tout dominer. Donc même si ça passe pour de la spiritualité, de la haute spiritualité, de la bienveillance, de l'amour, arrêtez de vous faire guider. Est-ce que je vous ai jamais guidé Est-ce que j'ai jamais essayé de vous guider En fait... Je vous ai donné des informations, je vous ai donné des clés, j'ai essayé de les expliquer. J'ai eu une démarche de, qui vous permettait de vous rendre autonome les uns et les autres. Et j'espère vraiment que c'est ça qui est passé. Je peux être là pour aider, pour accompagner, autant que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire. Tout dépend de là où on est, voilà. De l'aide, on peut toujours en avoir besoin. Moi aussi j'en ai besoin, ici et là, pour une chose ou une autre. Ça c'est vraiment... Euh, euh, euh, la coopération entre les êtres humains, c'est formidable, c'est ce qui fait un tissu vivant et qui fait qu'on peut tous bénéficier de la richesse des uns et des autres, dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Et pitié, faites très très attention, c'est fou le tri qui est en train de se faire, il est vraiment en profondeur, comme je vous avais prévenu, les pièges se trouveront partout, et jusqu'au bout, il vous faudra exercer votre discernement. Je ne veux pas nommer les chaînes en question. Euh, ce sont souvent les plus connues, tout simplement. <rire> voilà. Je ne veux blesser personne. Simplement, je, je recommande à ces êtres euh, de ne pas... Euh, Donner pour acquis leur confiance à ceux qu'ils écoutent depuis tant d'années, quelles que soient les apparences qu'ils ont données, comprenez bien à la base que vous faites confiance à des êtres extérieurs à vous. Vous n'êtes pas dans l'alignement, vous n'êtes pas dans la véritable spiritualité qui vous relie vous, vous, à, au grand tout, à l'intérieur de vous, par vous-même. Tu vois, tu vas détecter des choses comme euh, euh, Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tu vois, ils occultent systématiquement tous les sujets où il y aurait justement des choses à dire, justement des informations à donner pour prévenir, pour informer de façon utile, efficace et importante les uns et les autres pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges. Mais non, ceux-là ils vont te dire "Ouah, bon alors c'est soit euh, bou bou bou. Ouais, je sais pas, je sais pas. Euh, moi je m'assume pas, tu vois, j'assume pas trop ce que je dis. Ils m'ont dit, je te le dis. Voilà, hein. Ou alors c'est euh, euh, tout va bien, tout va bien se passer là. Voilà. Ou alors c'est ils m'ont dit que ils m'ont dit que non non mais attends. Pitié quoi. Comprenez ceci. Comprenez ceci. Non mais là, c'est vrai que on énergie, se concentre parce que les conséquences de ces actes sont tellement énormes, c'est colossal. Les, co les, les conséquences que cela a sont colossales parce qu'elles, elles sont, elles sont, elles infiltrent une espèce d'hypnose, euh, de positivisme, hein, euh, comme une espèce de bonbon qui fait que, qui t'endort qui fait que qui endort ta vigilance, qui endort ton esprit critique, qui endort ton discernement euh, qui est comme une berceuse à un enfant, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Hein Maman est près de toi. Non mais le, le truc c'est que voilà, c'est pas ta mère, c'est pas ton père et ils sont pas près de toi. Et quand il y aura un truc ou un autre ou une décision à prendre ou une autre, ben ils t'auront pas dit les tenants et aboutissants qui vont te permettre d'être autonome pour prendre la bonne décision, celle qui te convient à toi. D'accord Ils te donnent pas les clés. Ok Ouais, il y en a qui te donnent les clés pour aller dans l'astral. Alors, cette fois-ci, je voulais être douce, je voulais euh, ne pas, je n'osais pas, tu vois, mais cette fois-ci, c'est terminé. Je vais oser. L'astral, qu'est-ce que c'est L'astral, c'est, on va dire, l'âme de notre Terre. C'est l'ensemble de son champ électromagnétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas tout y trouver, tout et n'importe quoi. Ça veut dire que tu vas trouver toutes les lignes de temps passées, mais même celles qui n'ont pas eu lieu, qui ne se sont pas développées. D'accord Donc, en fin de compte, celles que tu pourrais croire qui ont eu lieu, mais en fait, elles n'ont pas eu lieu. Ou alors, tu peux tomber dans toutes sortes d'impasses, ou alors dans toutes sortes de mensonges, ou alors tu peux te trouver des choses extraordinaires, mais qui sont en fait, c'est comme un labyrinthe. Et tu peux trouver des tas d'êtres extraordinaires ou qui te paraissent extraordinaires, ou qui te se font passer pour tel, mais qui ne le sont pas du tout. D'accord Voilà, c'est ça, l'astral. Franchement, pour te dire, ça ne m'a jamais intéressé, Parce que mon intuition me disait que je voulais aller voir beaucoup plus loin. Mon intuition me disait que là, elle me, elle me, disait, elle me racontait déjà ce qu'il y avait là-dedans. Non pas que, que, que je sache tout ce qu'il y a là-dedans et que j'en en apprendrai rien. Pas du tout Mais parce que j'ai une démarche tout à fait différente. À partir du moment où j'ai commencé à voyager dans l'espace-temps, j'ai directement dépassé l'astral. Je suis allée au-delà, et au-delà, et au-delà, et au-delà, et au-delà. L'astral n'est que la première couche, on dirait que c'est la sous-couche, tu comprends et celui qui y va en croyant, alors. La plupart, ils sont allés alors qu'ils savaient rien. Ils y sont allés en pensant qu'ils allaient tout apprendre. Mais sauf que en allant dans l'Astral pour apprendre quelque chose alors que tu savais rien avant, et bien là, vraiment, tu, trompes, tu tombes vraiment dans la jungle de la jungle de la jungle. Tu comprends Voilà. Et euh, moi, ce que j'en vois, d'après ceux qui osent se montrer et. Euh, comment dire, revendique euh, ce qu'ils en ont, euh, le parcours qu'ils en ont fait, et pour inciter et donner les clés aux autres pour voyager dans l'astral, euh, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore compris vraiment dans quoi ils étaient, dans quoi ils avaient navigué et à quoi ils font confiance, et à quoi ils se sont reliés et connectés en vérité. Le lien, l'alliance entre le ciel et la terre. Que sont avant tout pour nous, en premier exemple, les arbres, les plantes. Il est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que l'astral. Il se passe bien au-delà de l'astral et bien en deçà. D'accord On peut y trouver tout et n'importe quoi, comme je te dis. C'est le grand bazar et surtout, surtout, c'est génial pour s'y perdre et génial pour se faire piéger, tu vois, avec la meilleure bonne volonté et avec la meilleure bienveillance. Je rappelle ici, en tout et pour tout, pour bien comprendre certains repères, ne va pas chercher hors de toi quelqu'un qui va décider à ta place ce que tu te dis, quoi, quoi comprendre et quoi savoir. Mais quelqu'un qui te donne les clés pour y aller chercher par toi-même, les véritables clés, ce que je fais. D'accord, voilà. Donc il y en a comme, euh, je vais les citer là cette fois-ci parce que là c'est un groupe, ce ne sont pas, euh, c'est pas une personne en particulier. C'est Andiana, l'Alliance Galactique. Si tu fais bien attention à ce qui est dit, il y a des choses là dedans qui sont très, très questionnantes. Hein quand on te demande, quand on te propose de faire des expériences ADN sur toi, quand on te demande d'offrir ton ADN pour que eux puissent avancer, comprends que là, c'est une partie de tes bourreaux dans l'histoire de l'humanité qui ont en effet participé à ton esclavage, à la transformation ADN, etc. qui t'ont martyrisé. C'est les uns et les autres ici, qui sous une bonne figure, viennent te voir avant que ce ne soit plus possible. Qui viennent te voir pour pouvoir euh, confraterniser, pour pouvoir faire les potes là, hein? Ben non, ben n'y va pas, ne leur fais pas confiance. Ne mets pas ta bienveillance, ton cœur à disposition de qui, tout, n'importe quoi. Parce que ces êtres-là, ils existent vraiment. Parce que très bientôt, vu ce qu'il se passe, on va pouvoir avoir accès. Ils vont pouvoir avoir accès, au moins pendant un temps limité. Et là, tous les échanges seront possibles. Et tu pourras vraiment passer de l'autre côté. Et tu pourras vraiment devenir leur esclave pour toujours. Et ils feront de toi ce qu'ils voudront. Et une fois que tu seras entre leurs mains, que tu leur as fait une telle confiance, que tu seras montré dans leur vaisseau, que tu auras accepté de donner ton ADN, tu crois quoi qu'il y aura comme rapport entre toi et eux Tu crois qu'ils te laisseront repartir Et s'ils si te laissent repartir, quelle confiance est-ce que tu peux leur accorder En fait, sache que, sous couvert de sciences, de technologies, soi-disant extrêmement avancées, voire beaucoup plus avancées que les nôtres, se cachent l'intention de dupliquer ce que tu es, qu'ils n'ont pas et que toi tu ignores d'avoir. Alors, par exemple, des super pouvoirs illimités. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker pour diffuser les informations et de partager. Et surtout, surtout, fais très attention quand tu t'abonnes ou si tu t'es abonné de bien vérifier que tu as cliqué sur les peti la petite clochette. Et sache aussi que euh, si tu acceptes une transformation ADN de leur part pour obtenir des attributs physiques différents de ceux qui sont les tiens actuellement, par exemple avoir des ailes ou, ou je ne sais pas quoi encore, Eh hein, bien sache que cette transformation ADN sera définitive et qu'elle va te retrancher, t'enlever ta capacité à avoir ces fameux super pouvoirs illimités. Voilà, je vais prendre le temps. Une fois que j'aurai fait ce, ce communiqué concernant les trois jours d'obscurité, j'y travaille, on arrive bientôt au bout, eh bien je vais me consacrer petit à petit justement à t'expliquer tout ça. L'âme, ce que c'est, comment ça fonctionne, le pourquoi du comment, ce que tu es et les super pouvoirs. Tu veux des ailes Sache que tu en as déjà et tu en as déjà quatre, voilà, et ça c'est qu'une immense, infime partie de tout ce que tu es, et que pour la plupart, vous ignorez, vous ne savez pas, parce que vous ne le voyez pas, on ne vous l'a pas appris, et donc pas de pratique, pas de faculté consciente développée, tout simplement, voilà, gros bisous Restez bien accrochés à l'abonnement et à la petite clochette ou à venir voir les publications pour ne rien rater. À très bientôt. Sois bon, mais de manière sage, de manière inconditionnelle, mais avant tout pour toi-même. Connais ton intégrité et préserve-la, respecte-la pour être le meilleur gardien de cette intégrité. Je vais te dire une chose, et à tous ceux qui cherchent une solution extérieure, N'essaie pas de changer ton ADN par des facteurs extérieurs à toi, quels qu'ils soient, une machine, un procédé scientifique ou quoi que ce soit. Le processus, il se fait naturellement grâce à ton alignement, à ton état présent, à ta conscience d'améliorer ton ADN. C'est ce que je fais depuis des dizaines d'années en conscience. Je le fais dans les actions pratiques comme dans cette foi spirituellement, c'est l'information que j'infuse en moi en permanence et dans les actions je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aller dans ce sens très concrètement manger mieux, me respecter mieux dormir mieux, être de plus en plus heureuse dans tout ce que je fais de plus en plus alignée et c'est ainsi, quel que soit l'état de ton ADN c'est en tenant compte de ce que tu as maintenant là où tu es, à tous les niveaux, les moyens, et ça, ça vaut pour tout et tout le monde, c'est en tenant compte de là où tu es, de ce que tu es, des moyens que tu as réellement, en étant capable de les regarder en face, de les prendre pour ce qu'ils sont, que tu vas pouvoir, en démarrant sur cette base, transcender, transmuter, changer cet état en un autre, en l'état que tu souhaites, tu, tu es toi, avant de créer autour de toi tu es toi le grand créateur de toi même à tous les niveaux et ça n'a aucune limite du moment que tu es dans cet alignement que tu fais donc ce qu'il faut spirituellement et matériellement en alignement dans ce sens là alors c'est ça qui se produit et tous les miracles les plus extraordinaires il n'y a pas de limite les plus merveilleux alors Peuvent se produire parce que c'est toi qui crée les conditions justes pour cela et personne d'autre et rien d'autre à l'extérieur de toi ne peut faire ça donc ça c'est une clé fondamentale de discernement pour tous les paroles ici et là qui disséminent et qui sont en train de trier tous ceux qui ont l'esprit ouvert mais l'esprit ouvert c'est une chose c'est pas parce qu'on a l'esprit ouvert qu'on est illuminé par la vérité. Et ce n'est pas non plus parce qu'on a passé par ces étapes d'illumination qu'on n'est plus un prédateur, d'accord Et qu'on a atteint la sagesse. On sort tous de la boue. Aucun d'entre nous n'est véritablement sage, comprend le bien. Nous sommes tous tombés dans la dissociation. Et tant que nous ne serons pas retournés dans l'espace-temps originel, et c'est ce qui se passe, et à vitesse VV', et à partir de là, nous commencerons à être dans les conditions, je dis bien, nous commencerons à être dans les conditions de pouvoir apprendre ce que c'est qu'aimer vraiment et vivre dans l'amour les uns avec les autres. Donc tu vois que pour ceux qui s'estiment être sages, vachement élevés, pouvoir guider les autres, hein, j'aimerais bien les ramener un petit peu plus sur terre et leur dire, écoute, prends un petit peu mieux la mesure des choses, prends un petit peu mieux la mesure de tes responsabilités reprends un peu de temps pour remettre en question tes valeurs, tes sources et la confiance que tu remets à l'extérieur, pour reprendre un peu de temps pour t'aligner, pour t'aligner dans ton cœur, entrer dans ce que j'appelle le grand alignement. Et si c'est quelque chose que tu crois savoir, prends, si tu as ne serait-ce qu'une une goutte d'intuition que le message que j'essaie de te passer là ici a la moindre valeur, alors prends le temps d'aller sur mon blog et d'aller voir ce que j'appelle le grand alignement et de voir si vraiment tu es dans cette démarche-là ou pas de façon exhaustive parce que le grand alignement et eh ben comment dire ça ne laisse rien de côté ça nettoie tout ça balaye tout ça regarde tout au crible voilà une fois deux fois et infiniment pour être et pour rester dans le grand alignement et je te dis que même moi j'ai encore énormément de travail à faire et tu vois pour te redonner un petit peu le niveau, on n'est même pas arrivé au niveau zéro, où on va, on va pouvoir apprendre vraiment ce que c'est qu'aimer et vivre en amour. Et c'est ça la chance qui va nous être accordée. Accord. Donc là, il y a du boulot à faire. Alors, merci à tous de votre écoute. Merci de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt pour le prochain communiqué. Et soyez tous très vigilants. Et que la création vous bénisse chacun. Vous protège, vous guide et vous alerte. Vous alerte et demandez, demandez à votre âme en alignement de vous alerter, de, de, de créer en vous un signe, quelque chose qui vous alerte quand quelque chose n'est pas aligné. De façon à ce que toi tu prennes le temps, le recul pour redemander à ton âme, mais c'est quoi C'est quoi qui est pas aligné là Merci, merci de m'aider, merci de m'informer, voilà, hein, de m'éclairer, voilà. tu mets les mots qui te conviennent. Et tu verras que les éléments qui te permettront de comprendre ce qu'il y a à comprendre viendront à toi. Sois patient. Voilà, les choses se font en son heure. Soyez pas impatient, soyez patient. Voilà, gros gros bisous.